Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des lunettes anti-lumière bleue. Oui. Faut Avouer, c'est un peu bizarre sur cette chaîne. On commence à parler de lunettes. Je ne suis pas devenu opticien, mais vous l'avez constaté aujourd'hui. On est de plus en plus sur les écrans. Les écrans émettent des lumières bleues, et la plupart du temps, c'est pas forcément très bon pour la santé. Ça peut provoquer des effets néfastes, des maux de tête, de la fatigue oculaire, de la sécheresse oculaire. Et ça, les fabricants l'ont bien compris. C'est pour ça que je me suis procuré des lunettes provenant de chez un opticien avec un traitement anti-lumière bleue et également des lunettes provenant tout simplement d'Amazon. Et je me suis dit, ça pouvait être intéressant de comparer les deux, d'un petit peu tester les deux et voir si finalement les promesses sont des réalités d'un côté comme de l'autre ou si finalement ces lunettes anti-lumière bleue nous promettent mon merveilles nous promettent du rêve et finalement ne sont pas utiles. Je me suis du coup débrouillé pour m'offrir des lunettes à peu près dans la même gamme de prix. On est aux alentours des 20 euros, les deux ont été commandés sur le net. Bien entendu là je parle de lunettes sans correction, si vous par exemple vous avez une correction particulière, il existe la plupart du temps un traitement anti-lumière bleue qui peut être appliqué à votre monture avec vos verres à votre vue mais donc là dans ce cas là moi je je parle vraiment de lunettes sans correction parce que moi j'ai pas de problème particulier en termes de vue du coup c'est simplement des lunettes traitées anti-lumière bleue c'est parti, on commence tout d'abord par parler de la paire de lunettes qui provient d'Amazon. Pour cette paire de lunettes, on a une monture très plastique, très légère. Euh, les verts, c'est même pas vraiment du verre, c'est plutôt du plastique un peu jauni. Oui, parce que vous l'avez certainement remarqué, certaines personnes qui portent des lunettes anti lumière bleue avec un traitement se retrouvent avec des verres un petit peu jaunifiés. Ça provoque un petit peu une déperdition de la, la colorimétrie naturelle. Vous allez voir la vie en jaune plutôt que de la voir en rose. Mais en tout cas, sur cette paire de lunettes provenant d'Amazon, c'est très plastique, l'assemblage n'est pas parfait on sent il y a beaucoup de jeux on sent pas vraiment une grosse robustesse hein. je me vois très mal les laisser traîner un petit peu et les voir perdurer dans le temps voilà ça semble très fragile bien sûr sur amazon vous allez retrouver tout un tas de lunettes avec des montures plus ou moins différentes moi j'ai une grosse tête alors évidemment ça donne pas un effet fou euh, surtout que là, elles sont sales, mais surtout, voilà, elles sont pas forcément adaptées à ma morphologie. Avec des grosses, euh, ou en tout cas des gros montants sur les côtés, bon, c'est pas forcément évident. Après, il existe d'autres montures, mais voilà, à ce niveau-là, c'est pas forcément top. Au niveau de l'effet anti-lumière bleue, euh, j'ai pas constaté réellement d'amélioration. C'est très léger. Moi, je suis susceptible souvent aux maux de tête et vraiment à la sensation de fatigue oculaire. Et ça m'a pas forcément paru plus agréable de les porter. J'ai pas ressenti réellement d'amélioration. En plus de ça, en termes d'accessoires fournis, bah ils fournissent les lunettes et c'est tout. Il n'y a pas de housse rigide, ni même de petit chiffon pour les essuyer, même si c'est pas forcément top d'utiliser ce genre de chiffon pour nettoyer ses lunettes. Mais voilà, donc pas réellement d'effet positif. Lunettes très fragiles, finition pas top. Bref, sur Amazon, je pense que c'est vraiment une première approche. pour voir un petit peu ce que ça peut donner, mais on va voir ce que proposent les opticiens. Et vous allez voir, c'est totalement différent. Cette fois-ci, on passe sur la monture proposée par un opticien. Bon là, c'est totalement différent. On est sur une qualité de fabrication totalement propre. Très bien ajusté, les matériaux c'est pas du plastique, on est sur des verres en verre, une monture bien assemblée, rigide, comme il faut, et on a vraiment un sentiment de robustesse qu'on n'avait pas sur l'autre monture provenant d'Amazon, avec là aussi des matériaux qui semblent beaucoup plus résistants. Là forcément, chez un opticien, vous avez des choix de monture incroyables avec des tailles différentes, là pour le coup même si elles sont toujours sales, on est sur des montants beaucoup plus fins, la taille est beaucoup plus adaptée à ma morphologie. On a par contre un verre encore plus jaune que sur le modèle provenant d'Amazon, donc ça ça peut être dérangeant même si on s'y habitue rapidement et quand on les enlève et qu'on les remet au bout d'un certain temps on voit quand même la différence de perception des couleurs. Je trouve que presque le plus gênant c'est l'aspect jaune vis-à-vis -vis des autres. C'est vrai que ça vous donne tout de suite un teint un petit peu bizarre. Bon c'est un aspect esthétique mais ça peut jouer. Mais par contre là où c'est le plus intéressant sur ces lunettes c'est réellement l'effet que ça va procurer sur votre vue et les bienfaits ou en tout cas les effets néfastes qui personnellement se font beaucoup moins ressentir c'est vrai que moi j'ai l'habitude dans mon travail et puis même dans mes hobbies de passer beaucoup de temps sur les écrans les lumières bleues avaient l'habitude de me procurer des maux de tête de la fatigue oculaire et pour le coup j'ai un vrai sentiment de soulagement en tout cas quand je les porte toute la journée le soir j'ai pas l'impression d'avoir passé toute la journée sur les écrans et par contre quand je les oublie quand je pars au boulot et que je me rends compte le matin que je les ai oubliés le soir je m'en rends compte même pour les soucis d'endormissement bon moi je suis pas tellement concerné mais je sais que beaucoup de gens sont concernés font des insomnies là aussi ça peut venir de là je suis pas médecin bien évidemment mais en tout cas plus on on met de chance de son côté de ne pas être attaqué par ces lumières bleues et en théorie plus on a de chance de trouver facilement le sommeil et pour le coup moi ça marche très bien je remarque vraiment des effets néfastes en moins et finalement elles sont très agréables à porter et puis le style est pas... est pas immonde et là encore une fois en plus du sentiment de robustesse ils fournissent une vraie housse rigide avec un petit chiffon pour essuyer ou nettoyer ses lunettes donc finalement en conclusion moi je ne saurais que vous conseiller de vous orienter vers un spécialiste du genre un opticien pour soit vous fournir des lunettes avec un traitement anti-lumière bleue, ou simplement obtenir vos lunettes avec votre correction et demander à ce qu'il y ait un traitement anti-lumière bleue qui soit rajouté. La plupart du temps, chez les opticiens, le traitement pour des lunettes de vue est gratuit. Là, pour le coup, je me suis offert des lunettes sans correction, simplement avec le traitement anti-lumière bleue. Le traitement a été offert, j'ai simplement payé la monture et le verre sans correction. Surtout que maintenant, les sites d'opticiens sont très bien faits. On peut commander, se faire livrer chez soi ou aller directement le retirer en boutique. Bref, plus besoin forcément de se déplacer un peu comme sur Amazon, mais finalement avec la qualité des montures d'opticiens et finalement leur savoir-faire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez laisser un pouce bleu, partager la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. On me retrouve pourquoi pas également sur Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. et On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao